Les cartes électorales Et on se l'écart bien dans le futal Mat sur l'écran, nos deux champions Raccord avec les prévisions Y'a plus de parti mais sois pas triste Pour se recycler, c'est des artistes Ils nous ont bien mis le boxon Ils reviennent pour nous faire la leçon Plus tu fais barrage et plus ça monte Le premier tour ce n'est qu'un à compte plus tu fais barrage et plus ça fuit Ce n'est que le début des ennuis À l'envers sur l'escalator y en a quand le syndrome du castor Et ça s'agite, ça bat de la queue Faut construire qu des barrages parce que Faire le front républicain Et c'est toujours le même refrain 15 ans du putain de broyeur Qui empêche de bâtir ailleurs Plus tu fais barrage et plus ça monte Le premier tour ce n'est qu'un à Plus tu fais barrage et plus ça fuit Ce n'est que le début des ennuis Ni patrie, ni patrie Je prends mes amis par la main. On construit le monde de demain. Chez nous, il n'y a pas de consigne de vote. Tu vas aux urnes ou tu boycottes. Mais pour esquive, le bruit, les bottes. Travail, tes comptes, tes potes un braquage, en sommation qui t'impose la bourse sous le front Si on ne resserre pas les rangs, ils nous feront cracher nos dents Plus tu fais barrage et plus ça monte Le premier tour ce n'est qu'un à compte Plus tu fais barrage et plus ça fuit Ce n'est que le début des ennuis Plus tu fais barrage et plus ça pousse mais quand ça va lâcher Tu crieras pousseur. Plus tu fais barrage Plus tu oublies De chercher la raison des ennuis Ni patrie Ni patron Ni la bourse Ni le front Je prends Mes amis par la main En se tenant Serré humain On construit le monde